Exiger un calcul de durée de vie de votre fournisseur de batterie. Si vous devez déployer une quantité d'objets relativement importante sur le terrain, nous vous recommandons de demander à votre fabricant de batterie une estimation de durée de vie. Les fiches techniques aident à choisir une technologie plutôt qu'une autre en comparant entre autres la compatibilité entre tension, courant et température. En revanche, elles ne permettent pas de calculer précisément une durée de vie, ni d'anticiper le comportement de la batterie dans l'application. Il existe des outils de simulation du vieillissement des systèmes électroniques en ligne qui permettent d'identifier les pistes de progrès et d'optimiser son système. Mais il n'existe pas à ce jour de système fiable de détection de fin de vie sur des batteries au lithium non rechargeables. Vous avez donc besoin des conseils et des recommandations des fabricants de batteries.